Le projet est de créer une école de tourisme au sein de l'Université catholique de Lyon ancrée sur les points forts du territoire que sont par exemple le thermalisme, le fluvial, la montagne, l'événementiel, le vin et la gastronomie. Nous souhaitons au travers de cette école former les futurs professionnels de cette industrie mais également accompagner les professionnels en activité dans leur nécessaire montée en compétences. Il s'agit d'un pari osé puisque nous souhaitons associer les différentes expertises de, de l'UCLI, les différentes expertises des instituts, des facultés composant cette université. Et ce pari, c'est faire de cette école une référence nationale et une référence internationale promouvoir un tourisme durable et responsable, à l'image de ce que l'Université catholique promet depuis des décennies. C'est également une école qui contribuera à créer de nouveaux emplois, à exploiter un gisement d'emplois peu, peu utilisé aujourd'hui sur le territoire. Et en dernier lieu, cette école permettra de mettre en valeur la richesse incroyable du patrimoine touristique, culturel, architectural, patrimonial de notre région.